Bonjour Brigitte. Bonjour Pascal Sais-tu pourquoi j'ai trois cartes sur le tapis Non. C'est normal. Là. Tu connais-tu le jeu du Bonto Oui. Ça joue avec combien de cartes le jeu du Bonto Je pense quatre. Non, trois Je ne sais pas, je suis que derrière. Trois cartes. Ah, c'est trois. C'est pour ça que j'ai trois cartes ici D'accord. Euh, tu, tu connais un peu le principe un petit peu Oui. Euh... Ouais, c'est quoi le principe en fait ça joue... Euh... Normalement, c'était gobelet. Ouais, c'est ah, Et ouais. on met quelque chose et on retourne. Voilà, la... sauf que là, on va le faire avec des cartes. Ouais. Deux noirs, une rouge. Oui. La mission, c'est de suivre la rouge. C'est simple. Alors, regarde, je vais y aller doucement. Mm -hmm. D'accord Où est la rouge Allez. Là. Ima imagine que tu joues de l'argent quand même. Imagine si tu ah oui, mais je reste là, t es là, tu veux pas changer Non, je sais que je suis pas bonne. Alors. Là, tu aurais perdu. On continue. Regarde. Non, ce qu'il faut, c'est d'y aller doucement. Euh, imagine que euh, le bon tort te propose de gagner 100 euros. Oui. Là, la, la réflexion, elle serait vraiment euh, de dire ouais, on va y doucement. Oui. Non, il faut le faire doucement. Regarde, je vais même t'aider. Regarde, la rouge au milieu, d'accord ce que je vais faire, tiens, je vais retourner les cartes, mm -hmm. les deux noirs face en l'air. Donc mm -hmm. là, ça va, hein Donc là, tu re regarde bien. Où est la rouge Là. Bon là, tu joues pour 100 euros, là. Mais oui, mais j'ai vu ton, mal. il me semble que c'est là. Putain, tu as trop vite, moi je rien. J'étais doucement. Ah, j'irai. D'accord, j'irai plus doucement tout à l'heure. Oui. Bon, là, t'aurais encore perdu 100 euros. Mais oui, mais tu vas trouver. D'accord. Ah, mais c'est ça, c'est le jeu du bento. C'est terrible. Le but, c'est que tu perdes en fait, que les gens perdent de l'argent. Mais oui, bah je serais. Je te propose. Alors, je vais faire un truc plus simple. D'accord Je vais même t'aider. Regarde. La rouge. D'accord Je vais mettre les cartes face en l'air. Et là, je mélange. Bon, là, c'est facile. Elle est où la rouge Au milieu. Évidemment, sauf que lorsque tu joues au bonneto, lorsque vous jouez au Bonto, le Bonto, lui, c'est un tricheur, vous le savez tous et tu dois le savoir. Car si tu vérifies, si on vérifie, ici c'est une carte noire. On ne peut pas gagner. Alors, on peut gagner, c'est lorsqu'il monsieur le décide. D'accord. Alors, je vais t'expliquer, vous voulez que je vous explique comment ça fonctionne en fin de compte J'utilise une carte très très spéciale dans le jeu, mmh. c'est une carte double face, je suis désolé. Il fallait que, que je, je te l'explique. Ouais. Regarde, c'est magique. D'un côté, tu vois la carte rouge et de l'autre côté, tu regardes, tu une carte noire. Ah oui, j'avoue. Regarde, je te peux même t'inviter à prendre la carte et regarder, retourne là Elle est oui, mais t'as pas remarqué qu'il n'y a plus le double face Ah oui. Parce que le, le banter, figure-toi, il te fait croire ce qu'il veut en fait. D'accord. Tu as vu une rouge, tu as vu une noire, mais en fin de compte, au final, t'as rien vu. Ah bon bah oui, la preuve Tu dis pas qu'il n'y a que des noirs Non, il n'y a pas que des noirs. D'ailleurs, tu vas comprendre. Je vais même essayer de te faire ça en direct pour, pour, pour vous prouver qu'on peut vous tromper. Tu, tu vois une noire, on est d'accord avec toi, hein. mm -hmm. d'accord Tu la vois, vous la voyez, d'accord Et regarde bien, je prends la rouge, la noire et si je lance, instantanément toutes les cartes deviennent noires. Vraiment, tu peux frotter. Et bien sûr, à ce moment-là, tu te poses certainement une question. Non, tu ne te poses pas une question si, qu Et si, où est-ce qu'elle est la rouge Eh bien voilà, nous y voyons, nous y, nous, nous y arrivons. En dessous, tu n'as peut-être pas vu, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais... La carte rouge ça fait de bain. Un bon conseil, ne jouez jamais au bon taux. Ouais, non, mais j'atteste, c'est un manque de crâne fou et on perd de l'argent, donc ça... Oui, la preuve. Allez, à bientôt les amis, et je vous remercie ouais. de nous avoir regardés. Allez, ciao, bye bye. Ouais. Just run.